Voilà, donc, bienvenue à ce café bibliothèque euh, et merci à, à le Faire de physique euh, pour euh, cette opportunité de, de présenter mon livre. Donc, euh, je m'appelle Matoba et je suis euh, chercheur euh, au laboratoire astroparticule et cosmologie. Je travaille euh, depuis euh, 25 ans sur euh, les ondes gravitationnelles et euh, plus en détail j'ai travaillé sur le développement des détecteurs d'ondes gravitationnelles et encore euh, plus en détail sur le détecteur Virgo. Donc mon livre euh, s'appelle « Les vagues de l'espace-temps » donc la révolution des ondes gravitationnelles a été publié euh, chez Dunod euh, au mois de mai et euh, le sujet de ce livre est euh, en fait le c'est un récit de euh, ces dernières années euh, sur le domaine des ondes gravitationnelles. En particulier c'est le récit des, des premières détections des ondes gravitationnelles. Euh, et des conséquences euh, sur euh, l'astrophysique, la cosmologie, euh, les tests de la relativité générale, enfin pourquoi les ondes de gravitationnelles nous intéressent-ils. Euh, alors, le livre est, est structuré, euh, disons il y a trois grandes parties, il y a une introduction, alors on parle de... D'ondes gravitationnelles pour faire l'astrophysique. Donc j'introduis un peu la, les. Euh, je fais une petite histoire hein, très courte de l'astrophysique, la, euh, partant de Galilée euh, et, euh, et puis en euh, passant aux nouveaux messagers, nouveaux messagers cosmiques, donc euh, les ondes gravitationnelles, à la lumière non visible et euh, les rayons cosmiques. Et donc, c'est l'histoire de l'astrophysique et de la gravitation. Enfin, on combine la gravitation et l'astrophysique. Et donc, euh, j'aborde le thème de la gravitation, les premières études sur la gravitation, que Galilée, euh, Newton et, et ensuite Einstein, donc avec la relativité générale. C'est la première partie, l'introduction. La deuxième partie, c'est un peu l'aventure des, euh, des détecteurs d'ondes de gravitationnelles. Comment, comment on est arrivé à la détection des ondes de gravitationnelles Les ondes gravitationnelles ont été, euh, euh, ont été euh, prédites par Einstein en, en 1916 et ont été détectées en 2015. J'essaie d'expliquer euh, euh, qu ce qui s'est passé entre de, de 1916 et 2015. Et, euh, et je raconte l'aventure euh, du développement des détecteurs d'ondes gravitationnelles. Et la troisième partie, c'est euh, ce que nous avons détecté, en fait, les premières détections, les, la première détection, donc, en septembre 2015, par le détecteur américain LIGO et puis euh, les premières détections du détecteur européen Virgo, donc en 2017, et, euh, et les, euh, les implications pour euh, donc la cosmologie, euh, l'astrophysique, l'étude des astres compacts, euh, et, euh, et les tests de la relativité générale. Et, donc, le, et puis le dernier chapitre, c'est un peu sur, le, sur le, une... une un aperçu sur le futur du, de ce domaine, pourquoi euh, euh, cette, euh, ce domaine euh, va euh, continuer à nous euh, donner des, des surprises euh, et à contribuer à l'étude euh, de, de l'univers. Alors, euh, alors pourquoi j'ai écrit ce livre <rire> et, euh, ah, L'idée de ces livres est, est arrivée à, juste après la première détection. Donc, euh, 14 septembre 2015, euh, LIGO détecte les ondes gravitationnelles pour la première fois. C'est une petite surprise parce que les détecteurs LIGO sont en fonctionnement depuis seulement deux jours. Et il y a un événement absolument for formidable, incroyable. C'est la fusion de deux trous noirs. De environ 30 masses solaires chacun et, euh, et c'est un événement euh, que, que bah, je pense que presque personne s'attendait. Euh, on ne savait pas combien de euh, systèmes binaires de trous noirs il y avait dans l'univers. Euh, donc on ne connaissait pas le taux de ces événements, des fusions de trous noirs. Personne n'avait vu un système binaire de trous noirs. personne n'avait vu une fusion de deux trous noirs. Donc c'était une grosse surprise, il y a eu beaucoup d'excitation, est-ce que c'est un signal vrai, est-ce que c'est est faux, c'est vrai, donc dans le livre je raconte un peu l'histoire de ces premiers mois, et, et cinq mois après il y a l'annonce, donc euh, février 2016, euh, l'annonce de la première détection. Alors notre communauté européenne est associée à ceci parce que depuis une dizaine d'années nous travaillons avec les américains avec le LIGO nous échangeons les données nous signons les publications ensemble mais Virgo à ce moment-là ne marche pas encore euh, nous avons dans Virgo un retard un historique euh, euh, qui date du moment où Virgo a été approuvé, a été financé, donc il y a un retard de plus ou moins deux ans. Et donc Virgo à l'époque n'était pas encore en fonctionnement. Et donc euh, euh, j'ai commencé à penser à un livre sur uh, cette aventure de la détection des ondes gravitationnelles, mais à l'époque donc Virgo n'avait pas vu les ondes gravitationnelles, donc je, me, je, me sent, je ne me sentais pas autorisé à écrire un livre J'étais un peu embarrassé à écrire un livre quand mon, le détecteur que j'avais contribué à construire, à, à développer, ne marchait pas encore. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui, euh, que je ne pouvais pas faire. Hein, donc, j'ai commencé à prendre des notes, mais je n'arrivais pas à, à, à, à vraiment à passer à l'action. Euh. Et puis, en 2017, euh, donc, euh, le 14 août, il y a la première détection de triple donc les deux instruments LIGO et Virgo, ensemble. Ils font une première détection, c'est la fusion de deux trous noirs, encore, encore une, de, une, de ces, une, une fusion de trous noirs Et le 17 août, il y a la détection euh, d'une onde gravitationnelle qui est due à la fusion de deux étoiles à neutrons et la détection conjointe de lumière euh, dans tout, pratiquement tout le spectre électromagnétique des, des, des ondes radio gamma, X, gamma et des ondes gravitationnelles. Donc c'est un exemple d'astronomie euh, euh, multimessager avec euh, lumière et, euh, et ondes gravitationnelles ensemble. Et à ce moment-là, donc, Viego voit quelque chose et, euh, et cette idée du livre euh, commence à devenir, pour moi, plus, euh, plus faisable, enfin, cette... Euh le fait que, enfin, on avait, on avait, nous, Virgo, même si on avait été euh, associé à la première détection, on avait signé l'article de la première détection, mais c'était euh, euh, notre détecteur qui avait vu, avec euh, les détecteurs américains, une onde gravitationnelle. Et donc, euh, vers l'automne, euh, bon, euh, l'idée était là. Euh, alors, l'idée... Euh, c'était d'écrire au début j'avais cette idée d'écrire un livre en italien, euh, qui est ma langue maternelle, et euh, j'avais commencé à penser à des éditeurs. Et puis, euh, puis j'ai Luc, j'ai Luc Robert qui est ici, euh, qui est auteur de livres de vulgarisation, euh, donc m'a mis en contact avec euh, Duno. Et euh, avec euh, Anne, Anne Bourguignon de, de, de Duno et.. et et euh, j'ai présenté une idée de deux livres sur les ondes gravitationnelles. Et Duno a, a très bien réagi, donc euh, a accepté cette idée. Euh, et donc, euh, voilà, l'idée du livre s'est concrétisée. Alors, quelle était l'idée du livre euh, Alors, moi j'avais envie de raconter euh, de, trois choses. Euh, j'avais trois, trois idées fortes derrière ce livre. Donc, la première, évidemment, c'était de raconter euh, au grand public euh, pourquoi ces recherches sont intéressantes. Donc, euh, évidemment, il y avait les tests de la gravitation, euh, les tests de la relativité générale. Donc, ça, les ondes gravitationnelles sont un test formidable de la relativité générale. Euh, toutes les données... Euh, recueillie jusqu'à présent, euh, confirme la relativité générale. On a mesuré la vitesse des ondes gravitationnelles, c'est égal à la vitesse de la lumière, comme prédit par la relativité générale. On a commencé à mesurer les, la polarisation des ondes de gravitationnelles, qui est celle prévue par la relativité générale, la forme des ondes est celle prévue par la relativité générale. Donc il y avait cet aspect de test de la relativité générale, je voulais expliquer, j'essaie je, de l'expliquer dans le livre, pourquoi c'est important de continuer à tester la relativité générale. C'est une théorie qui est bien testée, mais avec les ondes gravitationnelles, on peut tester un, un aspect un peu différent de la théorie, euh, les champs forts, les champs intenses des, des trous noirs. Et, et puis c'est important parce que euh, parce qu'il y a l'énergie noire, parce que il n'y a pas un encore une théorie unifiée entre euh, gravitation et mécanique quantique. J'essaie d'expliquer dans les livres, je voulais expliquer pourquoi cela était important. Et puis, je voulais expliquer pourquoi ces détections sont importantes pour l'étude pour des astres compacts. Donc, euh, après un foire qu'on a vu, une fusion de deux trous noirs, une fusion de deux étoiles à neutrons. J'essaie d'expliquer pourquoi les ondes gravitationnelles sont importantes pour l'étude de la matière euh, ultra-dense, la matière qui est dans les étoiles à neutrons, parce que la structure des étoiles à neutrons laisse une trace dans l'onde gravitationnelle, comme quand on percute une, une barre de métal, on entend un son et le son nous renseigne sur la rigidité de la, de, de, du matériau. Et je, je voulais expliquer pourquoi cela est important pour la cosmologie, parce qu'avec les ondes gravitationnelles, on commence à faire une cosmologie un peu différente, et il y a des, des enjeux en cosmologie, euh, voilà, il y a des, des, euh, des mesures, euh, il y a des tensions entre des mesures, par exemple sur la constante de Hubble. Euh, et, euh, et donc voilà, la première idée forte, c'est d'expliquer de façon la plus simple possible euh, pourquoi ces recherches sont importantes hein, Parce que, évidemment, c'est la question clé, euh, pourquoi on fait, on fait cela Et euh, la deuxième idée euh, forte, enfin, euh, que j'avais en tête, c'était de raconter euh, les instruments. Alors, souvent, quand on parle de science, on parle des résultats, bien sûr, c'est ce qui nous intéresse, euh, vient de le dire. Mais euh, il y avait une très belle aventure sur les instruments à laquelle je participais euh, personnellement. Euh, il y avait des, euh, des gens visionnaires qui se sont lancés dans cette aventure en disant voilà, on va essayer de mesurer un milliardième de, une variation de distance, un milliardième de milliardième de, de, de mètres sur trois kilomètres. Donc, euh, mesurer euh, la, une variation de distance relative de. de qui est celle de la taille d'un atome divisée la distance entre la Terre et le Soleil. Donc, euh, c'était même un défi euh, important. Et, euh, et donc, euh, il y avait une belle aventure, une, une aventure qui a commencé aux années euh, 70 euh, et qui, est, qui a continué pendant 40-50 ans. Et, euh, et j'avais envie de, de raconter euh, les, euh, un peu la... Que, comment on travaille sur un instrument, qu'est-ce que c'est un instrument, euh, comme celui-ci, comme Virgo, Ligo. Et, euh, et, euh, et donc il y avait voilà, cette, cette idée de, de raconter l'aventure des, des, des, des expérimentateurs, des, des, des gens qui travaillent sur l'instrument. Et puis la troisième idée forte, euh, c'était de raconter euh, l'aventure d'une communauté scientifique. Alors souvent on parle de science euh, en termes de quelques génies qui, euh, sous la douche, ont une idée et puis font une découverte. Là c'est une aventure collective d'un ensemble de plus de 1000 personnes qui ont contribué à des façon avec des, des, des compétences différentes, à la construction des instruments, à l'analyse des données, à la, à, à la, au calcul des formes d'ondes, à l'interprétation des données, chacun a eu son rôle et c'est une communauté qui a très bien travaillé ensemble, il y a une, à mon avis il y a une grande coordination, c'est un très bel exemple de science collective, et aussi il y a eu une coordination entre des instruments différents, entre Virgo en Europe, l'IGO aux États-Unis, euh, donc on a signé ensemble les, les articles scientifiques, on a analysé ensemble les données. Euh, et quand il y a eu la détection 17 août 2017, il y a eu euh, aussi un travail collectif entre les physiciens des ondes gravitationnelles, les détecteurs d'ondes gravitationnelles et les télescopes euh, électromagnétiques. Et donc il y a un article Signé à 3600 auteurs qui regroupent les observations électromagnétiques et gravitationnelles. Donc eh, il y a une trentaine de personnes qui, qui, qui, qui ont signé, qui, qui, qui sont de l'APC, euh, 1% des auteurs. Et, euh, et donc eh, voilà, euh, les trois idées étaient euh, expliquer pourquoi la science, parler des instruments et parler de l'aventure collective. Et puis il y avait un fil conducteur dans tout ça, c'était moi c'était l'idée de, de raconter mon expérience personnelle et donc de raconter un peu l'histoire de l'intérieur. Euh, alors là, il y avait évidemment un risque, euh, c'est que, évidemment, on est, enfin, je considère moi-même comme un sujet très intéressant et je pense qu'on se considère tous comme des sujets très intéressants, mais ce n'est pas la même chose quand pour le grand public, sauf si on est des prix Nobel et, ou des stars euh, du cinéma, donc euh, il fallait faire attention à, à me raconter, à raconter mon expérience personnelle, mais sans euh, que ça devienne de l'anecdote, euh, pour l'anecdote, euh, ou ça devienne un peu trop une mise en avant. Je, je, je, je n'avais pas envie de mettre en avant, j'avais envie de, de raconter mon expérience comme l'expérience de quelqu'un qui était dans la, la chose. Et, euh, et là, je dois dire qu'il y a deux, deux, deux, deux, deux personnes qui m'ont aidé beaucoup. C'est l'éditrice qui a, a lu le premier jet du livre et a enlevé euh, plusieurs anecdotes hein, qu'elle considérait pas très intéressantes, euh, enfin, au moins pas très intéressantes pour le grand public. Et puis un... un un collègue, Eric, Eric Chasson-Montag, qui m'a dit, euh, c'est très bien les anecdotes, mais c'est de mettre des, des, des, des, des anecdotes, des témoignages qui, euh, ont, euh, un, qui sont utiles, qui sont utiles à, à dévoiler certains aspects de la recherche, dé, certaines démarches. Euh, alors la démarche, les, les aspects peuvent être aussi la passion, l'enthousiasme, donc il y a des, des anecdotes où je parle de, de moments d'enthousiasme, parce qu'on avait réalisé certaines choses, mais aussi comment on travaille ensemble, ou euh, une, une, une vue sur certains, un regard sur certaines choses un peu différents Et donc, euh, voilà, donc je parlais un peu des, des, des difficultés, des risques du livre. Donc... Euh, euh, C était, c était, pour moi, c'était un travail difficile. Euh, le, la première difficulté, c'est ce, ce, ce couloir hein, que je trouvais assez, assez étroit entre devenir un peu trop technique et trop euh, difficile, voire ennuyeux. À, à, à euh, et l'autre, c'était de devenir un peu trop simpliste. Donc Einstein dit qu'il faut expliquer de façon simple, mais pas trop simple, et, et mettre un peu trop folklorique, mettre des anecdotes pour alléger un peu la chose, mais un peu trop. Donc, ça, pour, moi, je l'ai trouvé compliqué. Et je dois dire qu'il euh, y a des, des personnes qui ont relu le livre et m'ont aidé. Euh, euh, L'éditrice aussi m'a beaucoup aidé. Euh, et puis, il y avait cette difficulté d'écrire un livre euh, vu avec, une, un, un, avec une vue de l'intérieur, avec un regard de l'intérieur. Ce que je, je, je, je disais tout à l'heure sur... Un, donc, le couloir, c'était encore plus, plus, plus, plus étroit. Puis, évidemment, là, il y avait la langue, parce que, bon, c'est pas ma la langue maternelle, donc là, c'était... Euh, et... Euh, c'était, bon, ce n'était pas facile et, euh, et donc c'était, pour moi, c'était un exercice difficile, euh, mais, euh, mais finalement, je, je, je suis assez content parce que les idées sont, je pense qu'elles sont passées, les, les trois idées fortes que j'avais. Il euh, y a des choses que je ne référais pas de la même façon euh, et puis il y a des choses qui changent. Donc, c'est un peu frustrant d'écrire un livre et puis de voir que la recherche, on somme déjà, déjà au-delà. Et donc, il faudrait, voilà, il faudrait mettre, faire des mises à jour parce qu'on continue à détecter des ondes gravitationnelles. Ce qu'on considérait comme des événements assez exceptionnels sont devenus des choses courantes. Là, on détecte une onde gravitationnelle, un signal d'onde gravitationnelle en moyenne par semaine euh, et, euh, et donc euh, les choses changent vite. Mais mais ce qui montre aussi que voilà, c'est un domaine qui est qui, qui une expansion, il y a des, des résultats et et donc euh, c'est bien, voilà. Alors, euh, je vais conclure euh, et puis on va passer peut-être aux questions. Euh, le, le travail éditorial, c'était une très belle expérience. Alors, j'ai trouvé des gens, euh, des personnes très, très très compétentes et, euh, et très patientes. Euh, euh, Bon voilà, j'ai envoyé un premier jet, ils m'ont envoyé des commentaires, j'ai envoyé un deuxième jet et puis, euh, puis on est passé à la phase des, des épreuves. Alors moi j'ai eu droit à trois épreuves. Et alors là, les épreuves, c'est un espèce de, de moment où on doit converger. Euh, et moi, je n'arrivais pas trop à converger parce que je voulais changer des choses, etc. Et, et alors la gentillesse, la, la, la, la douceur avec laquelle ils m'ont accompagné vers la sortie, c'était assez remarquable parce que c'était un moment difficile, parce qu'il bon, faut, faut lâcher prise. Et, et j'ai appris beaucoup de choses aussi sur ma façon de travailler, parce que ce n'est pas un article scientifique, ce n'est pas un roman. Il y a un travail, il faut être précis. Et, et il y a des coquilles, euh, euh, mais… Euh, et donc, euh, bon, voilà je ne connaissais pas cette façon de travailler. Il, y a, il faut écrire des notes. Moi, j'y tenais beaucoup à avoir des notes, euh, parce que je pense que voilà c'est important d'avoir euh, des appuis. Euh, il n'y en a jamais assez, Alors, il faut faire attention parce qu'on peut faire 400 pages de notes, parce qu'à chaque phrase, on peut mettre une note euh, référence. Et euh, mais euh, c'est très important euh, et moi je, voilà, donc il y a le travail, il y a, il, y a, il y a des aspects comme ça qui prennent beaucoup de temps et, euh, et, euh, et donc j'ai eu du mal à, à converger vers la, euh, le, ce qu'on appelle le, le bon à tirer. Euh, et euh, et donc je sais mes remerciements euh, là, y a mes lecteurs hein, et les, et les et du les qui m'ont vraiment accompagné avec beaucoup de avec beaucoup de soins et de patience euh, là-dedans. Là, là euh, et puis euh, voilà, je, je vais conclure en disant que ça fait.. Euh, ça fait toujours plaisir d'en de, de, de, de, parler. Euh, C'est une belle expérience parce que voilà, j'ai eu, eu des commentaires, etc. Et, et euh, d'avoir des critiques, euh, des, euh, des gens qui ont compris des choses. Hein. Et, euh, et, euh, et ça donne envie d'en faire d'autres. <rire> ça donne envie d'en en faire d'autres. Et euh, mais comme je disais tout à l'heure, moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Donc, euh, voilà, j'ai des idées <rire> pour le prochain, mais on va, je vais attendre encore un petit peu, <rire> je pense.